Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter ce conte intitulé le cadeau empoisonné. Voici le cadeau empoisonné. C'est un gâteau offert par ce jeune chef du village à ce mendiant aveugle. Mais pourquoi Et pourquoi il a offert ce cadeau empoisonné Pourquoi il a offert ce gâteau empoisonné pourquoi il veut le tuer Ça, c'est ce qu'on va savoir d'après ce conte. Allons-y. Écoutons maintenant ce conte, le cadeau en posant. Le conte saute, saute, saute et roule et roule et tombe sur un vieil aveugle qui tous les jours venait mendier auprès d'un chef de village. Et tous les jours, il le remercier en disant simplement « Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. »« Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. » À force, le chef du village s'est mis à détester ce mendiant. Pourquoi Parce que tout simplement, chaque jour, ou tous les jours, il le remercie de cette façon. Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Alors le chef du village s'est mis à détester ce mendiant. Il ne pouvait plus supporter son manque de gratitude. Alors gratitude veut dire tout simplement reconnaissance envers une personne qui a rendu un service. Gratitude, c'est une sorte de reconnaissance envers une personne qui a rendu un service au point que pour s'en débarrasser, il lui a fait donner une pâtisserie, un gâteau empoisonné. L'aveugle sans se méfier a mis la pâtisserie dans sa bossace, c'est-à-dire son sac, et a remercié de cette façon. Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Pour une fois. Le chef a bien rigolé, mais à peine parti, l'aveugne a rencontré sur sa route un groupe de jeunes hommes conduits par le fils du chef. Ils rentraient brodouilles de la chasse et étaient particulièrement affamés. À suivre, s'il vous plaît. N'oubliez pas les mots. Gratitude veut dire reconnaissance envers une personne qui a rendu un service. Et besace veut dire un sac à deux poches ouvert par le milieu. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un groupe de jeunes hommes. Guidé par le chef du village. Par le fils du chef du village. Ce jeune homme qui est tombé sur terre. Je crois qu'il est mort. Euh, on ne sait pas maintenant à cause de quoi, mais. Et le chef du village. Je crois qu'elle a bien compris un message. Elle est tout à fait choqué. Elle a bien compris maintenant le message de ce mendiant en disant tout simplement le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Elle a donné, elle a offert une pâtisserie empoisonnée à ce mendiant. Allons-y, on va continuer notre histoire et on va savoir la cause de la mort de ce jeune homme, le fils du village, le fils du chef du village. On dit, vois le père, tu connaîtras le fils. Et c'est bien vrai. Sans rien demander, le fils du chef a pris d'autorité le sac de l'aveugle pour voir s'il n'avait rien à manger. Et découvrons la pâtisserie, veut dire le gâteau, qui est déjà empoisonné, et se l'est enfourné, tout droit dans la bouche, sans même songer à partager. Alors, ce ça veut dire enfourné, ça veut dire mettre dans sa bouche, par euh, grande quantité. Vous mangez rapidement. Pff, comme ça. Alors, hélas, il n'avait pas fini d'avaler sa bouchée qu'il s'y croulait déjà sur le sol, sur terre. Mort foudroyé. Aussitôt, les chasseurs se sont emparés de l'aveugle en l'accusant tout simplement que c'est lui le responsable de sa mort. Puisqu'il a cette pâtisserie empoisonnée. Mais qu'elle a donné cette pâtisserie empoisonnée Ce n'est pas le chef du village. Et qui est donc le chef du village Ce n'est pas le père du fils du village. Le fils du chef du village. Le fils et le jeune homme là qui est mort. Il faudrait. Au CETO, les chasseurs se sont emparés de l'aveugle et l'ont conduite droit devant le chef du village à qui ils ont raconté ce qui venait d'arriver. Alors, le chef accablait à Nure. « Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. » J'ai bien compris le message de ce monde Puis il a redonné qu'on libère l'aveugle qui s'en est, est allé. »« Voilà le compte, il va il vient, nul ne le retire. Euh, »« N'oublie pas le mot enfourner. »« Enfourner, c'est mettre dans sa bouche par grande quantité. »« Et voici le fils du chef du village. » mort foudroyé à cause de la pâtisserie empoisonnée qui est donc le responsable de sa mort c'est pas le mendiant mais c'est le père c'est son père c'est son père le mal que tu fais c'est à toi-même que tu le fais c'est pas le bien mais le mal le mal pourquoi parce qu'elle a donné une pâtisserie empoisonnée ce mendiant veut comme ça pour le tuer c'est ça le mal. À très bientôt, mes chers élèves. Et à cette occasion du de, de vacances, je vais vous raconter d'autres contes. D'accord Pour comprendre, pour euh, se divertir. Et, et pour prendre aussi des leçons de vie. Euh, il ne faut jamais euh, faire du mal aux personnes. Hein? Le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais, d'accord Mais le bien que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Rappelez-vous toujours euh, ce qu'il a dit le, le monde du aveugle. À très bientôt